Thank hey. Faire une chaîne humaine. Euh, voilà. Alors, je conçois hein, que tous les jours, ce voilà, que je dessine, c'est que le capitalisme en gendre. Euh, je ne vois pas comment on va sauver euh, le reste. quoi. Et encore, sauver, c'est un bien grand mot. C'est comment euh, sauver les meubles. Quoi. Il n'y a pas grand chose à. Donc, si on continue dans, ce, dans cette manière de faire, oui, effectivement, tout est, tout est croqué. Euh, on a eu d'abord euh, très spontanément tout ce qui est euh, médias. Euh, photos et, euh, et vidéos, parce que euh, très rapidement euh, le mouvement avait une image qui correspondait pas à la réalité de terrain dans les médias euh, officiels, euh, visibles, euh, donc il y a eu rapidement un besoin d'auto-documenter et de, bah, de créer euh, notre propre euh, communication finalement. Donc euh, euh, l'aspect artistique n'est pas forcément évident, mais moi comme je dis toujours, euh, Thierry ou Fab dans leur façon de filmer dans leur façon de monter ou dans leur façon de traiter leurs photos, ils y mettent une part d'eux-mêmes, de sensibilité personnelle le cadrage, tout ça et donc quelque part il y a déjà euh, <coughs> l'expression d'un excuse moi je l'expression d'un point de vue après euh, l'autre forme euh, d'expression artistique qui a vraiment été bien exploitée et qui est un petit peu plus connu, bah c'est tous nos dos de gilets jaunes. Je vous en ai ramené quelques-uns. Le péril jaune. Euh... Le peuple oui. des ronds-points, force jaune. Il y a même euh, des choses comme ça. Donc, qui a été notre premier support euh, d'expression. J'en avais un pour la voiture, un pour la maison, un pour mon dos. Qu'elle en a créé un collectif Plindo, qui s'appelait dos » qui du coup porte bien son nom. Et elle faisait des collectes de dos de gilet qu'elle remettait après euh, sur de, ce type de, de format pour redistribuer euh, pendant les manifs les actes de gilets jaunes. Et les sous servaient à payer nos condamnés, les avocats, les amendes, à aider les mecs à cantiner. Et puis, comme elle a vraiment exploité le truc jusqu'au bout, ça s'est même terminé à la fin par un bouquin avec 365 dos de gilets jaunes dedans et puis un texte qu'on écrit collectivement avec les personnes du collectif plein de et euh, là, les bénéfices du bouquin, ils ont surtout été pour les mutiler, aider à payer des séances d'accompagnement avec des psys, euh, des prothèses, euh, ce genre de choses quoi. Et plein de dos existe encore et le bouquin est encore en vente pour ceux qui le cherchent, il faut aller en ligne. Donc il y a eu tout de suite bah, le besoin d'autodocumenter pour laisser une trace et puis pour euh, donner notre point de vue contradictoire. Et puis, euh, assez spontanément, euh, les dos de gilet, euh, dès l'acte 1, les gens avaient commencé à écrire dessus. Moi, j'ai écrit sur le mien à l'acte 5. Je n'osais pas. Il y avait un côté, euh, je ne sais pas, transgressif. <rire> bon, une fois qu'on s'était lâché, on s'est bien éclaté. Et puis, il euh, bah, y a eu euh, les, les, tout ce qui était euh, manif. Et nous, on était à Auxerre. Euh, ça s'est assez rapidement... Euh, et souffler, il y a eu l'occupation de rond -point. Donc là, on est plus parti dans, dans, dans ton, ce qu'on pourrait appeler euh, de la scénographie. On, a, on habitait notre rond on le décorait. Euh, je trouve que le gilet jaune a une incroyable créativité quand on a exploité le jaune, qui est une couleur qu'on n'a pas choisie. L'énorme majorité d'entre nous, euh, ce n'est pas une couleur qu'on aimait, hein. Et, et euh, bah, c'est devenu euh, quelque chose de signature dans notre mouvement. À partir du moment où on met du jaune un peu flashy, il euh, y a une association qui se fait assez rapidement. Donc on décorait notre point en jaune tant qu'on pouvait. Et puis on avait quand même envie euh, euh, bah, de continuer à, à exister et à, et à faire vivre euh, nos revendications qui sont pour mémoire justice sociale, justice fiscale, justice euh, écologique et justice démocratique. Et euh, bah là, il a fallu trouver des, des moyens alternatifs. Donc, on, on, on a fait un peu tout n'importe quoi. On s'est fait une baignoire jaune. Euh, et donc, on a, on, on a sorti euh, notre lutte politique pour l'amener dans un moment peut-être plus festif, où c'était n'était peut-être pas forcément la place. Et donc, on avait des. Bah, c'était une course de caisse à savon. On avait des pousseurs qui étaient déguisés en CRS, qui étaient euh, des coureurs. Euh, ouais, coureurs réguliers, euh, sympathiques. sympathiques voilà, enfin voilà, on a essayé de décliner. Et nous, par contre, on est vachement, peut-être plus. Euh, pourtant, j'ai quelqu'un sérieux. Mais on est vachement dans le côté rigolo. C'est dur, la lutte. Enfin, en tout cas, la lutte des, des, des Gilets jaunes, on a eu des incarcérés, on a, on a eu des condamnations, on a eu des, des gens mutilés. Euh, donc on a on a besoin de, de soupapes et de trucs euh, rigolos et puis on a un côté vachement euh, sale gosse Par je pense. C'était quelque chose de super efficace pour euh, pour marquer les gens ouais. pour, pour marquer l'esprit des, des gens et euh, et c'est pour ça qu'on s'est euh, amusé je sais pas si on peut dire mais euh, à reprendre à notre compte euh, plein de choses, alors des trucs qui sont dans le milieu de l'art euh, très sérieux, euh, considérés comme très sérieux, mais on, on a fait des détournements, on a fait des happenings complètement euh, à la limite du, du débile. Par exemple, quand les, quand les flics étaient en grève, on a été faire une, une manif de soutien devant le commissariat. Et quelques photos qui passent, mais à côté de ça, on a fait aussi des, des, des happenings, on a fait des dying. alors Je ne sais pas si y en a qui connaissent le, le terme. c'est quand tous les, tous les gens s'allongent par terre pour, pour faire comme s'ils étaient morts. Donc, on a été faire des taïms devant le commissariat. Donc ils ont balancé plein de trucs et on a eu des trucs jaunes. Alors, forcément, tout ce qui est jaune, c'est à nous. Dans les poubelles. Et on a, il y a marqué liquidation. Et l'autre, qui veut raser 33 hectares d'arbres. Bon, bah, grande braderie d'arbres. Et on a, on a ouais. mis des, à liquider, à liquider dans la forêt. En plus, ils sont restés Ça super longtemps. Hein c'est beau. Ouais, super. Ouais, et puis, c est, c est une... enfin, il y avait une recherche scénographique dedans. Parce que, bah, toujours dans l'idée d'essayer d'exister au niveau des médias, bah, on a besoin d'être rigolo ou de faire un truc qui sort... Euh, c'est pas juste une manif, parce que juste une manif, ils vont nous mettre une brève de trois lignes et demie, et c'est tout. Et on avait envie d'essayer d'exister autrement. Donc on a fait pas mal de, de conneries comme ça. Devant le Conseil Général, ils ont un grand support pour mettre des banderoles, qui est souvent vide, et on trouvait ça dommage. Donc on a été leur accroché ici, bientôt Maison du Peuple. Enfin voilà, on, est, on peut aussi être un peu très très con. Et puis on est passé sur des formes plus conventionnelles d'expression artistique en 2020, euh, après les confinements, parce que euh, les panneaux d'affichage, ils étaient nus. Il n'y avait plus de spectacle, il n'y avait pas de campagne politique. Et euh, la ville était désespérément. Enfin moi personnellement, à ce moment-là, je trouvais la ville hyper triste. Et les panneaux hyper tristes. Émeric euh, qui tourne le dos et qui fait... Et a trouvé un plan, un plan pour pouvoir faire de la sérigraphie. Euh, Fab a pris ses photos, il les a retraitées, et on a fait euh, du collage euh, bah, sur les panneaux de serre avec de la sérigraphie, et ça a tenu super bien, parce qu'il n'y avait que nous qui collions à ce moment-là. Donc, euh, voilà, on a, on a essayé de... On n'est on est jamais à l'abri d'une connerie, quoi. Là, on va faire... Euh, on va faire le concours Villeneuve-sur-Yonne, le concours de bateaux. Voilà. Et à chaque fois, on, on ramène quand même le côté gilet jaune euh, pour, euh, ben pour faire sortir la lutte du rond-point, la lutte des manifs. Parce que tout est lié, je ne sais pas, mais en tout cas, alors, une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas assez nombreux. Euh, mais je pense qu'on est pourtant plein et on n'arrive pas à se connecter. Donc on essaie de... De faire exister la lutte de plein de façons différentes, à plein d'endroits différents, avec plein de formes différentes, y compris des formes artistiques, pour essayer d'être à raccrocher tous ces gens qu'on n'arrive pas à raccrocher. Et, et nous, on s'est rendu compte que par une expression, qu'elle soit graphique, qu'elle soit euh, par le mapping ou par des alors effectivement, était, on était moins bon confrontatif, mais euh, d'une certaine manière, ça nous rendait plus attaquables. On est, tout d'un coup, on n'était plus des vilains casseurs, euh, on n'était plus euh, les, les vilains gilets jaunes cassos euh, en train de brûler les Champs-Elysées. On était euh, la bande de rigolos qui font n'importe quoi devant le commissariat. Quoi. Euh, donc ça a été aussi une manière d'utiliser de, de, de, de, de, cette colère et de la transmuter en autre oui. chose. Quoi. Après, est-ce que ça, ça a fait basculer des gens Je sais pas. Il y a aussi le côté semer des graines, de hein, toute façon, oui, hein, de parler forcément basculer, enfin basculer, ça fait forcément moins réfléchir. C'est ça. C'est pas forcément une bascule, etc. Et euh, après, quand, enfin quand vous dites vous faites des trucs euh, qui, sont, qui sont drôles, euh, limite de la délire, enfin, un peu débile, machin et tout. Enfin, je suis pas, pas d'accord, en fait, c'est pas débile. Parce qu'en en fait, intervenir pour pouvoir faire passer un message, il n'y a rien de débile. Hein. Ça dépend, tu vois, quand Guillaume arrivé, il a pas été élu, on a été élu mettre un petit. Il y a un, un, un poster jaune sur sa plaque de député Guillaume tu n'y es pas arrivé je suis pas sûr euh... en fait pour moi il n'y a pas puis, il y a, tu il y a ça un... grinçant lui c'est pas débile en soi c'est aussi pouvoir s'exprimer euh, moi personnellement quand je fais quelque chose déjà je le fais pour moi et je pense que toi tu le fais aussi pour toi parce que ah, ça nous fait, fait marrer ouais. voilà. euh, c'est normal aussi de le faire il faut pouvoir se permettre de le faire quoi euh, personnellement comme tu dis, moi je transmute toute ma colère et mes idées en tas de papier coloré. Et je le fais, mais parce que ça me fait un bien fou. Et je le fais pas au départ, c'est ça. Je ne le fais pas forcément pour faire passer un message. Pas dans ma tête, c'est pas « tiens, je vais faire passer tel message. » Non, je le fais parce que ça me fait du bien. Et vu que tout s'en s'emmêle et que tout se construit assez vite et assez intuitivement, ça, ça crée une œuvre, en fait. Ça crée quelque chose. On dit « une œuvre » c'est déjà œuvrer en fait en soi. Donc le fait d'aller coller un truc sur la truque de l'arrivée, en fait, c'est déjà une forme de création. Mmh. Et, mmh. oui, il n'est pas arrivé. Et, euh, et le fait de s'exprimer par rapport à lui, parce qu'en en fait on ne peut pas s'exprimer bah, pour lui, en fait, on ne peut pas lui discuter avec ce gars-là, c'est très compliqué. Pour l'avoir déjà tenté, c'est hyper compliqué. Et ben le fait de lui écrire, le fait de lui mettre sous les yeux, c'est aussi une façon de lui exprimer et de lui montrer aussi qu'il y a des choses qui se font qui ne sont pas forcément accord avec lui et que c'est monstratif ce n'est pas effacé ce pas parce que lui c'est sous les yeux des passants ce n'est pas parce que lui il pense que ça n'existe pas et que lui est un peu protégé que ça n'existe pas en fait c'est bien d'imposer ça un peu aussi à son regard ce qui est important c'est la rue c'est sous les yeux des passants voilà mais parce que ça confronte aussi à d'autres choses et c'est intéressant c'est pour ça que on n'est pas sérieux machin, et tout aussi, il y a du sérieux derrière. Ouais, mais on a un côté, on se dédouane, tu vois, en fais ouais, les gros... Comme ça, on... et puis on va dans l'image, il est jaune, gros cassos, machin, et ça, ça peut désamorcer certaines, certaines discussions un peu vives avec bah, certaines a... personnes. Oui, alors, quoi. par rapport à, à, à certains publics. Ouais, voilà. oui, bah, cest à il y, a, il y a eu euh, des, quand même des campagnes, il a, à la première occasion, il y en a de nouveau, des campagnes de calomnie contre les gilets jaunes pourquoi parce qu'en fait ce mouvement a eu énormément beaucoup de sympathie dans le pays et le danger politique pour le pouvoir c'était cette sympathie Il fallait pas qu'elle se transforme en autre chose de, de, de plus vif encore et donc en fait nous on n'a pas fait d'analyse politique mais on sentait aussi cette sympathie là quand on fait tant que le rond-point existait encore les, les klaxons, les gens qui prennent les tracts, la tichy, tout ça, c'est sensible, on, on, on le sent. Et donc, quand il y a eu cette, cette fête, cette espèce de fête foraine, euh, course de, de, de caisses à, caisse à savon à Pourrin, euh, ouais, pour euh, profitant de la pente, là, comme ça, qui est une grande rigolade populaire, bah, quand les copains... Euh, ils ont ouvert. Je me retourne de nouveau euh, vers Emery. Tout ça, il y a eu tout un travail d'équipe extraordinaire au sein de, de, de l'Assemblée. Longue préparation, études, essais. Et donc, quand la baignoire est arrivée, cette sympathie qui était, qui existe, qui est camouflée, qui est noyée sous les calomnies, les hondies et tout ça. Elle a simplement ressurgi sous forme de, de, de, de plaisir, d'approbation, d'un bon coup. Oui, oui bien sûr. C'est politique, c'est artistique, c'est tout ce qu'on veut. Mais en, en tout cas, euh, cette, cette, cette bonne humeur, elle, euh, elle, elle, elle dit tout ça. Donc les, Quand euh, Guillaume n'est quand même pas arrivé, je pense que ça fait sourire tout le monde. Oui, effectivement. Il y, a, voilà. il, y a, il y a une démarche de toucher les gens par l'acte artistique, par enfin, l'acte de création. Et euh, Ce qui nous a parfois surpris, c'est euh, des choses qu'on avait prévues un peu à minima, qu'on une manquait, par exemple, là, alors, pas à ce moment-là, mais euh, on en peut-être entendu parler parce qu'il y a eu un, un article dans le journal républicaine, on s'était refait toute la rue du Temple et on avait refait toutes les vitrines, les magasins en blanc, euh, avec des pochoirs, etc., avec des slogans gilets jaunes. Alors, de Serres, ça a fait un scandale. On avait osé toucher à des magasins. C'était dégradé, euh, dégradé. dégradé, oui, on avait dégradé des magasins dans <coughs> blanc de Meudon, quoi. Alors que nous, au départ, c'était juste, comme dit il y avait un côté un peu, ouais, on va déconner, on va, voilà, c'est du blanc de Meudon, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Et euh, ça a fait un, un, un truc, euh, même nos, nos amis du commissariat, que euh, bizarrement, ils n'ont pas toujours réagi. C'est-à-dire, quand on a fait un dying devant chez eux, où là, on était carrément dans le, dans le morbide, on faisait directement référence aux violences policières, enfin... Euh, Là, c'était pas drôle du tout, quoi. Faire, les... Faire le mort devant un commissariat, c'est quand même euh, porteur d'un sens. Quand on a ça, fait notre fausse manif court. de soutien, où là, c'était franchement de la rigolade, là, ils ont pété un peu, ils sont sortis. Barrez « Barrez-vous et et tout, tout, bon, !» Et puis, tu t'adresses pas de la même manière. Mm. Euh, le DAI, je suis même pas sûr qu'il fasse le lien entre ce que, mm. euh, ce que vous <rire> souhaitez contesté <rire> et eux, en fait. C'est oui. ça, en fait. Juste ça. Alors, je dis pas que c'est des abrutis. Je dis simplement, en fait, que c'est une éventualité et qu'ils ont peut-être aussi des ordres, en fait, qui leur disent, voilà, vous ignorez ça. Mais par contre, quand euh, c'est une manif, etc., surtout en plus que c'est soutenu par des euh, syndicats euh, quand même d'extrême droite, euh, la police. Oui. Donc, euh, voilà, là, forcément, là tu rentres un peu plus dans ça, quoi. Oui, mais c'est... Mais parce que tu dégrades, tu dégrades l'image. Le dying ne dégrade pas l'image. Alors que quand tu viens manifester en gilet jaune avec de la poli... Euh, oui, mais c'était euh, presque une manif parodique. Oui, est, nous, on mais, juste que comme mais ça. là, c'est là où tu dégrades en fait l'image de la police. Et donc, forcément, là, tu tapes un peu à l'orgueil. Et, et, Peut-être... Euh, Qu'est-ce que vous pensez du rapport qu'entretient le pouvoir, justement, avec l'art Parce que là, on a vu avec l'art politisé, mais... Parce euh, qu que tu parlais aussi, tu vois, des signaux et... Euh, en fait, euh, je l'ai raccroché. Moi, ce que j'en pense, euh, je pense qu'il joue, euh, il joue les mécénats euh, avec une forme de fausse bienveillance. En fait, il donne du pain, il donne un peu de pièces et puis euh, ferme et, euh, Mais pourquoi Parce qu'il faut des sous. Parce qu'il faut des sous. Parce qu'il faut de l'argent pour vivre. Il faut gagner sa vie et que le seul moyen pour vraiment bien gagner sa vie actuellement c'est de répondre à ce genre de truc quoi ou alors t'es coté dans le marché de l'art et là